Les femmes de l'opposition réunies au sein du mouvement dénommé « Julek la voix des femmes en langue au bambin sur le terrain pour sensibiliser leurs sœurs. Le week-end a écoulé, elles étaient au quartier Nzengayon dans le 6 e arrondissement de Libreville. Là-bas, elles ont passé en revue la situation socio-économique, politique et culturelle du pays. À en croire ces dames, rien ne va plus au Gabon. Il faut des solutions urgentes et pérennes, surtout à la veille des élections. L'opposition s'est retrouvée pour écrire un mémorandum, pour dire « Depuis que nous allons aux élections, voici ce qui se passe. PDG, appelez l'opposition, appelez la société civile, appelez tout le monde pour qu'on s'asseye, qu'on voit ensemble ce qu'il faut modifier. » Ils font la saut d'oreille. Le ministre Matta n'appelle pas l'opposition, mais on entend dire qu'il voit dans les mairies où est-ce qu'il faut trouver des salles pour faire l'enrôlement. Mais vous allez faire cet enrôlement sans nous, sans se concerter, sans nous donner la réalité des choses, ni même un programme, 2023, c'est dans deux semaines. On va aux élections pour faire quoi Pour accompagner les mêmes personnes-là ou pour changer Donc l'opposition aujourd'hui s'est regroupée pour réfléchir ensemble sur comment affronter ces gens-là. C'est ça le message, comment affronter ces gens-là Si on va aux élections soyons les pieds sur terre si les élections c'est vraiment de n'importe quoi demandons la transition politique la transition politique ce n'est pas la transition qu'on voit dans qui, qui est constitutionnel. ça veut dire si le président n'est plus vivant ou s'il si est malade le président du Sénat le président de l'Assemblée et le ministre de, de la Défense non, la transition politique c'est tout le monde s'assoit on fait le constat le bilan la situation de notre pays. Et on dit, trouvons une solution, désignons quelqu'un dans le Gabon qui peut diriger cette transition. Un an, deux ans, ça dépend de ce qu'eux-mêmes vont décider. On envoie des représentants de toutes les couches sociales, y compris les religieux, tout le monde. Et c'est ce groupe-là qui va réfléchir pour le Gabon pour que désormais, on puisse dire on met une constituante ça veut dire une assemblée où il n'y a pas d'élus, mais des gens désignés pour aller réfléchir sur comment le Gabon doit devenir. Une fois, on a réfléchi sur tout ça, parce qu'il faut que la loi électorale que nous appliquons en ce moment soit revisitée. Ça veut dire changer. La coordinatrice générale de ce mouvement, Marie-Rose Medigemongua, éveille les consciences. Les femmes de Jules Akassi, qui en appellent de tous leurs vœux à la transition politique, exhortent les Gabonaises à ne pas s'éloigner de la chose politique. À défaut de la transition, consigne a été donnée aux adhérentes et leurs proches d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour barrer le chemin aux partis au pouvoir en 2023. 2023, c'est dans une semaine ou deux. L'appel que Jules est venu vous porter, c'est que nos partis politiques ont dit la transition politique parce que nous voyons vraiment que nous ne pouvons rien faire si on va aller au présidentiel ça va être la même chose bongo ali et Saklic vont dire que le le, le, le c'est le pdg qui a gagné alors que ce sera un autre candidat donc les élections ce sera on n'y pense pas mais il y aura les législatives et les locales le message de juila cassis c'est qu'il faut que nous nous inscrivons massivement massivement sur les liste électorale quand on va commencer l'enrôlement. Ne dites plus, je ne vais pas aller là-bas, ah, qu'est-ce qu'on va gagner Non, non, non, non, non. cette fois-ci, on a dit d'abord s'inscrire et aller voter. Parce que si tu restes à la maison et que ton nom est sur la liste, vous savez ce que le PDG fait quand on a donné les résultats. Il compte le nombre de personnes qui n'est pas, pas allé voter pour dire nous avons gagné. 70, 60, 50%. Parce que vous-même, vous êtes assis et ils votent à votre place. Donc nous disons, pour ceux qui ne sont pas enrôlés, prochainement, allez vous faire enrôler. Allez voter. Vous allez le matin, vous voter. Ceux qui ont la force de rester jusqu'au soir au dépouillement, restez que vous voyez ce qui sera écrit sur le tableau. la Cassie qui invite les autres femmes à rejoindre leur mouvement en temps ratissé l'arche pour porter leur vision pour le Gabon. Les difficultés rencontrées ne doivent être frais pour libérer notre pays, le Gabon. Euh, premièrement, nous devons déjà dans notre cœur refuser d'être ignorants au fonctionnement de notre pays refuser ça dans les, les maisons. Ne laissons pas les autres faire. Nous souhaiterions organiser d'autres causeries avec vous selon la répartition des sites. Madame la coordinatrice générale, je conviens aujourd'hui que vous vous rendrez à l'évidence de la disponibilité des femmes en général. Et en particulier celle du 6e arrondissement. Ce qui explique leur envie de vouloir écouter le message de votre plateforme, la Lakassi. S'il y a des femmes qui veulent venir avec nous, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez vos responsables, vous vous, vous vous joignez à nous. On continue ce message à l'appliquer. Le la message dans tous les rangs, ont un Ici, c'est juste Carrefour GP. On parlait. Plus haut, même nos mamans qui sont en et tout le reste. Ah, non, non. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille partout pour expliquer aux femmes l'utilité d'aller voter en 2023. S'il y a vote, je dis bien, s'il y a vote, s'il y a vote 2023, nous devons tous être enrôlés et aller voter nos candidats parce qu'on en aura. Nous ne sommes pas des pédagogistes. Voilà en gros le message que je, moi personnellement je tenais à vous. Pour que prochainement, si vous entendez que Drouille Lacassis s'arrête encore jusqu'à la station, venez nous écouter et vous vous invitez d'autres personnes pour que la masse se forme et que nous ayons tous les, euh, écouté les mêmes conseils pour agir en 2023. Notons qu'avant Zingayong, elles étaient les jours précédents dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise.